Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et moi Zena. Et voici les prévisions du scorpion pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, mars entrera dans votre quatrième maison pour y rester jusqu'au 13 mai. Ce passage de mars, votre gouverneur dans votre quatrième maison rendra votre focalisation et votre énergie axée sur votre foyer. Vous pourriez être en train d'améliorer les conditions de vie ou de votre résidence. Vous serez très actif au sein de votre foyer où vous exécuterez beaucoup de tâches qui traînaient peut-être, mais qui étaient toujours nécessaires. Cette semaine, par contre, Mars est conjoint à Saturne. Ce qui pourrait créer des effets contradictoires, mais qui seront sous votre contrôle, dans le sens que c'est vous qui orienterez ces effets ou ces énergies, soit en vous déclenchant dans une frustration, dans une anxiété, dans une haine ou par le désir de vengeance, donc, par des désirs sombres ou bien par vous lancer dans du travail physique fort qui pourrait être le simple un simple exercice ou des réparations ou un projet artistique ou tout simplement la décoration de votre foyer. Vous aurez plusieurs possibilités pour orienter cette énergie intense dans la bonne direction, car sinon... Ces énergies pourraient susciter des conflits dans votre couple, peut-être de la violence verbale, possiblement même physique. Vendredi, Vénus entrera dans votre huitième maison pour y rester jusqu'au 7 août. Vénus dans cette maison pourrait vous rendre possessif, exclusif, obsessionnel ou jaloux. Certains couples se briseront durant ce passage de Vénus en maison 8 et certains, entre, certains autres traverseront une période de conflit très intense et d'autres vivront une relation amoureuse discrète. Les questions d'argent pourraient aussi être sujettes à disputes au sein d'un couple. Durant le passage de Vénus, dans la huitième maison les épreuves et la mise en question concernent donc l'aspect affectif de votre vie et les sentiments prennent ici une teinte de passion qui peut devenir autodestructrice donc d'ici 7 août soyez très prudent au niveau de votre relation de couple, vous pourriez avoir des situations où vous pourriez vous sentir euh, peut-être coincé. Donc, si vous vous trouvez, vous, vous trouviez dans cette situation, essayez de faire quelque chose autre, essayez de ne pas vous emporter dans la haine. Essayez de ne pas vous emporter dans la frustration ou même dans la violence verbale surtout. Donc, essayez de faire autre chose, n'importe quoi. Surtout maintenant, nous sommes tous, presque tous, chez nous. Il y a seulement les services, par exemple, à Montréal, c'est juste les services essentiels qui sont toujours ouverts. Donc, presque nous tous sommes à la maison. Donc il faut vraiment trouver quelque chose autre de rentrer dans des conflits avec nos, nos bien-aimés. Pour les prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec et lundi mardi AM pour l'Europe, la Lune sera dans les Gémeaux, votre huitième maison. Une période beaucoup moins stressante, beaucoup moins stressante que les derniers jours. Vous vous sentirez confortable dans votre peau. Évitez d'amener votre boulot chez vous, dans votre, vos pensées, et profitez de cette période pour vous détendre, vous reposer et vous ressourcer. Mardi, mercredi, et jeudi AM pour le Québec, mardi PM mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre neuvième maison. Vous aurez un esprit vif mais spirituel et vous remettrez en cause vos priorités qui pourraient changer maintenant pour devenir plus large, pour inclure la charité aussi ou faire du bénévolat. Vous aurez une belle envie d'offrir votre aide à ceux qui en auraient besoin et votre générosité sera contagieuse. Vous pourriez lancer un projet charitable et y inclure vos amis qui seraient partants pour faire du bénévolat avec vous. Vous pourriez même lancer un projet lucratif mais qui contribue en même temps à aider les autres. En plus, votre créativité durant cette période sera en éveil. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec. Vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le lion, votre dixième maison. Les énergies de cette période pourraient aller dans deux directions. Et ça serait vous qui pourrez les orienter dans le bon sens. Ces énergies pourraient déclencher vos pensées les plus sombres ou bien vous donner la patience et la détermination pour accomplir les plus difficiles des tâches. Elles pourraient, je parle des énergies, ces énergies pourraient vous faire avoir tendance à être facilement contrarié, vengeur et haignées. Mais si vous acheminez cette énergie vers un travail physique fort, comme l'exercice, comme l'entraînement physique ou une réparation, en général, l'exécution de tâches physiques ou bien ou aussi un projet créatif. Donc, si vous orientez ou acheminez ces énergies vers ce genre d'activité, vous réussirez à ce moment de transformer une énergie négative en une énergie positive. Mais cela s'applique sur toute la semaine aussi. Dimanche et lundi, la lune sera dans la Vierge, votre onzième maison. Votre imagination et votre créativité, ainsi que votre compassion, seront très stimulées sous l'influence de ces énergies. Également, le travail caritatif, charitable et le bénévolat sont Favorisé par ces énergies aussi. Si vous étiez chez vous et que les visites chez les amis seraient limitées à cause du, de, de la COVID-19, vous pourriez vous détendre avec un film ou de la musique et communiquer avec les amis et les membres de votre famille à travers, par exemple, à travers FaceTime, Facebook ou WhatsApp. Surtout, les personnes âgées qui pourraient se sentir isolées maintenant. Alors, essayons de communiquer avec eux, de leur faire sentir que nous pensons à eux. En général, cette période, une période amicale, productive et sociable par excellence, durant la présence de la Lune dans votre onzième maison, dans la Vierge.